Aujourd'hui, le corps d'un jeune homme gît à la morgue d'Almeria. Tout porte à croire qu'il s'appelle Hamza, qu'il avait en Europe des liens forts, de famille. Sans voiture pour voyager, et sans visa, que l'Europe n'accorde pas, le jeune homme a pris un bateau clandestin. Au moment de débarquer, il s'est noyé. Sa famille l'a cherché. Sa famille le cherche encore. Un corps gît à la morgue d'Almeria. C'est un exemple, parmi d'autres exemples. Une mère minuscule que les États européens rendent imprenable sépare pour toujours les parents des enfants, empêche pour toujours les disparus de devenir des morts. Seule une liberté de circulation à égalité permettra d'éviter ces tragédies qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions historiques graves. En attendant, un cadre légal transnational permettant aux parents de reconnaître leurs enfants morts et de les pleurer n'est plus que jamais nécessaire et urgent.